Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis en fin de retour, revenu de LA, je te rentre une game, pépite. J'espère qu'elle va te plaire, pense à liker, commenter et abonne-toi. Bisous. En fait, ils, ils veulent qu'au final, on mette beaucoup plus de pubs que ce manque à gagner, ce manque à gagner de 20%, et on le complète en, mettant, en balançant de la pub. Sauf que, bah, on n'est pas à la télé, tu vois. Je pense que vous comme moi, on n'aime pas les pubs. Si t'es sub, t'en as zéro ici. Ceux qui se prennent les gens, bah, la, ils se prennent le minimum. À part quand on est en mode punition, tu vois. Oh, mec, tu vas pas casser les couilles comme ça, quand même. Oh, je sens que ça va être chiant, ça. Non. Pile quand je venais d'ouvrir le truc. Non. Attention sur YouTube, si tu mets une zic ou quoi, il te coupe le live direct. C'est pas comme Twitch où il coupe le son de la rediff. Ah. Mmh. Après, j'imagine bien qu'il y a des. Euh J'ai pas encore perdu dans, dans ce nouveau goulag chat. J'imagine bien qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Zera, il a dit une phrase très juste. C'est, euh, Je pense que ce post, c'était pas un truc en mode ça va arriver, tu vois. C'était un, un truc en mode, prennent la, la température, ils voient comment est-ce que les gens réagissent. La, la réaction a été mauvaise. <rire> et en suivant de ça, ils vont, euh, ils vont adapter. Ils vont adapter les, para les paramètres. Non mais... Et quoi non mais quoi Non mais, monsieur l'arbitre Quoi Monsieur l'arbitre N'aurait-il pas dû mourir avant Quoi J'ai pas encore réfléchi à ce que. à la bonne solution de ce que j'aimerais faire. Est-ce que, est que je pars sur un. sur un triple flux ou quadruple flux Sur. Tu vas mourir quand, frérot La MP40 est redevenue ok. Euh, J'ai trouvé une méta qui, qui est géniale. On a galéré un peu, mais. Euh... je suis pressé d'arriver à recaler des têtes dans les voitures parce que c'est vrai que ça me rend un peu malheureux de pas y arriver tu vas quand même pas me foncer dessus frérot j'ai plus de balles mais ouais il faudra, il faudra réfléchir à ce qui est le mieux pareil juste trouver une autre plateforme qui, euh, qui fait kiffer Parce qu'en soit Twitch, c'est un... Euh, même si c'est ma plateforme préférée de streaming, tu vois. Si euh, les décisions conviennent pas, il n'y aura pas vraiment de raison de rester ou quoi. A voir. On réfléchira. Tiens, on verra. On adaptera. Quoi Ah. Mais qu'est-ce que... Non mais qu qu'est-ce C'est dingue que ça coûte autant la bande passante. Je savais pas non plus que ça coûtait si cher. C'est pour ça que je, si, si vous êtes curieux sur, sur, ce, sur ce sujet, chat vous oriente vers la vidéo que Zerator a sorti. Je trouve vraiment son point de vue génial. Et il explique vraiment bien pour une petite demi-heure d'explication. Du là c'est le nouveau... Euh... Ok. T'as un tunnel là. Un truc à loot ici. Ça m'a l'air immense chat. Le, le bâtiment est joli par contre. Le bâtiment est, euh, est vraiment joli. T'étais étais humain t'y passer. Là, à, à première vue, des premiers trucs que j'ai vus, j'aime bien. 3-6. Merde. 3-6. C'est pas beau. il va me tuer, hein. T'as acheté des shoes à LA Non, je comptais m'en acheter. Mais, euh... Mais en fait... Faut savoir que les... En, euh... Et... Ouais. Je sais pas si vous avez vu tout ce qui s'est passé. Genre j'ai fait une glissade, du coup mon réviseur resté... mon il est resté bloqué comme ça et j'ai vraiment l'impression qu'il faut leur en tirer beaucoup des balles. Augmentation des PV. Comment ça Augmentation des PV. Il y a... y a encore eu une augmentation des PV Oh, j'avais pas vu. Et headshot. Ok, bon, ça c'est une bonne chose de fait. C'est arme, je sais pas ce que c'est, mais elle fait extrêmement mal. Je dirais que, que c'est une des nouvelles armes il a, dont il a trouvé la méta directement. J'espère qu'il a kiffé le backstab. Il serait une petite balle dans le diep pendant que je le traquais. C'est nouveau tout ça, cette descente et tout. Star. Starfou là. meurt bordel tu les hein. désolé bruno j'aime bien la mise à jour la nouvelle couleur de la map les petits euh, les petits ponts là. Je, trouve, je trouve ça très joli quoi mais TTV, TTV, TTV J'ai ti information. 360 Beach. <coughs> non. Je l'ai vu sortir une sorte de lance-roquette. Je, je, je me suis dit où, où on va là Ça joue HDR ou AX. Hein. Il, il y a vraiment deux écoles. Les deux écoles sont bien les gars. L'HDR c'est une très bonne arme, la X aussi. T'as la team ZRG aussi à côté. Un peu, un peu moins.. Euh... Un peu moins, mais euh, un peu quand même. Oh. Merde. Je suis une merguez moi un peu quand même les gars J'en tire, tire des balles à côté hein Un mec a attendu que mon kill se relève. Oh non. Il suffit d'attendre deux secondes et de tirer à la fenêtre. C'est bon. C'était quoi Kalachnikov aussi 17 kills chat Let's go Je sais pas si c'est parce que j'ai pas joué depuis 4 jours Mais je trouve que Caldera est plus plaisante à jouer Même s'il y a beaucoup de rats Même s'il euh, il joue vraiment avec les couilles re rentrées à l'intérieur du bidou Je trouve que Caldera est vraiment plus sympa Ah, Je sais pas si vous avez vu, il y a un, un camion blindé Le SPR est mort, Acid Il est encore moins puissant que le car Je crois que le SPR, à 48 mètres, il, il, tue, plus, il tue plus, frérot C'est un délire Oh, ok, donc on a un petit ras à cacher sur le côté, les gars Il y en a un autre à la même hauteur que moi Vous avez vu le nombre de balles qu'il faut <rire> c'est dingue En fait, le, cra le crack shield, il va vite, mais c'est en suivant le mec, il a pas mal de vie. apparemment hein. il, il y a un mec juste en face de moi, là. Regardez, le crack, le crack shield est rapide. Raffaire, Je suis mort. Oh, c'était chaud. Par contre, j'ai l'impression que celui qui chope le camion blindé en fin de game, il a gagné, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Il a dit euh, « Fils 2 », on n'a pas eu le temps, temps d'entendre la fin, mais je pense que c'était une sorte de GG en espagnol. Oh, le rollback Oh, oh, allô Mais euh, monsieur l'arbitre <rire> je, je veux bien que certaines balles passent à travers Mais pas, pas, pas autant Du coup, celui dont on voit tout C'est celui dont on a l'information Le joueur qui est là, c'est celui qui joue fantôme Un joueur qui joue fantôme Sur Caldera, c'est forcément une grosse merde Enfin, une pute. Enfin... Zéro dégâts, zéro truc Sans... Merde J'ai aucune information sur les deux du coup Il y Y'a le mec vers qui je suis allé qui s'est enfui Il a fait une rota totale Euh Ah ok Merde Et l'autre qui en profite Non, non c'est dégueulasse Ah oh, c'est dégueulasse, c'est écœurant C'est le joueur qui m'a écrasé au début. Drapeau bleu, blanc, rouge, évidemment. Nick ta mère, comme on dit Wouh Merci, Sky. Ça mon frère Ah, les gars, pour une dernière game, on s'est régalé. Ah, je suis revenu d'entre les morts, frérot. Euh, euh Skyros Tu crois que le sniper, il est trop fort ou pas C'est trop fort, le snipe c en Oh, Seven Nick ta grand-mère Merci, Sylvie.